Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler...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 avait aussi à droite sur l'overlay pas d'excuses les amis pour ne pas être sur le discord les amis donc je vous le disais l'immigration est au préoccupation centre des préoccupations hein, de beaucoup de joueurs et Lilith vient d'implémenter un hein, nouveau système d'immigration et vous allez le voir c'est assez inéquitable et surtout la raison pour laquelle ça pop chez certains et pas chez d'autres reste assez flou alors je vous ai récupéré les screens de là où ça pop sur certains serveurs, ça a bien pop et en fonction des puissances hein, évidemment les conditions sont toujours différentes donc ça ressemble à ça, team immigration immigration d'équipe hein. bienvenue gouverneur, vous voyez ils disent pour, c'est un forme de team, un forme d'équipe hein. euh, pour, bonjour gouverneur hein. vous pouvez maintenant créer, de vous pouvez joindre maintenant une team d'immigration pour rejoindre un royaume et regardez, c'est bien spécifié pour rejoindre un royaume en saison de conquête alors pour le coup, ils disent bien en saison de conquête mais moi, je n'ai pas ce screen et pourtant je suis bien en saison de conquête, alors déjà sur le screen, ce qui est notable, c'est que c'est un joueur qui est à plus de 70 millions. Je crois qu'il est à 72 millions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est très proche de mon niveau. Je suis à 70,7, donc autant dire 71, donc autant de passeports que moi. Si actuellement, moi, je souhaitais immigrer, il me faudrait 45 passeports. Et vous le voyez, là, il en faut que... 28. Donc, on n'est pas sur une réduction hein, divisé par 2, mais tout de même, on est sur un coût qui est bien moindre en utilisant ce système-là. Vous économisez 17 pages. 17 pages de passeport si je dis pas de bêtises c'est quand même l'équivalent de laissez moi réfléchir ça doit être l'équivalent de 400 euros 17 pages de passeport ou quelque chose comme ça si on achetait les bundles est, on, est, ouais, on est autour des 400 euros 200 euros je crois on en a non ça doit être ça 100, 100, 100, 200 euros je crois qu'on en a 15, après on peut en rajouter 10 en rajoutant 100 balles. Ouais, ça doit être ça, soit autour des 400 euros. Corrigez-moi hein, en commentaire, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de passeport via les bundles et les bundles maximum. Mais c'est quand même une belle économie hein, au final, hein, si on pouvait tous avoir accès, ou du moins tous ceux qui sont en saison de conquête, en ce nouveau système. Alors je vous montre d'autres screens, je vais vous montrer tous les screens même. Ça se présente comme ça, vous cliquez et donc vous avez la liste de tous les royaumes auxquels vous pouvez faire soumettre une demande d'inscription. De, euh, de, Alors là, je vous disais une bêtise. Regardez, on a le. Ah non, non, je ne vous disais pas de bêtises. Hein. On a la puissance moyenne hein, de la team qui, euh, qui candidate. Ce sont des géants. Vous corrigez, non, non, c'est bien un joueur à 72 millions. Il l'a bien indiqué qui plus est. Donc on a une moyenne pour les joueurs hein, qui candidatent. Là, par exemple, sur la première équipe, 1 sur 10, 44 millions. Donc il est tout seul. Le deuxième, ils sont 6, 8, ils sont à 43 millions. Donc ça c'est super intéressant. Non seulement on sait que c'est des types de 10 qui peuvent candidater, mais en plus on a une moyenne qui est faite de puissance, ce qui permet aux royaumes qui doivent accepter ou refuser l'émigration d'équipe, de savoir quel type de joueur ou du moins quelle sont la puissance moyenne des joueurs qui vont venir. Rien que pour ça franchement je trouve que ce système il est super bien fait et puis vous le voyez hein, le power requirement il y a un petit euh, à droite 10 millions donc selon euh, le groupe hein, vous avez un minimum de power là le minimum ou c'est peut-être celui qui est fixé par Lilith hein, le minimum de puissance pour pouvoir prétendre à la migration semble être 10 millions. Vous voyez, hein, après, vous, vous, vous cliquez pour rejoindre une équipe. Et il est même indiqué hein, en deuxième colonne, le euh, donc il y a le team name, mais il y a surtout le royaume de destination. Vous rejoignez une équipe et c'est parti. Vous voyez, il y a d'autres screens. Vous pouvez avoir la liste hein, de tous les royaumes qui sont hors saison et sur lesquels vous pouvez candidater, vous le voyez, on est encore une fois à 28 passeports. Hein, donc on a bien des royaumes, ça va jusqu'à très loin. Et vous le voyez, le 2872, c'est très précisément le dernier royaume actuellement à être entré en saison de conquête. Hein, donc on a bien dans la liste des royaumes de destination l'intégralité des royaumes qui sont en saison de conquête. Grosse info, là, ce qui veut dire qu'on pourrait faire des grosses économies. Je vous le rappelle, si vous avez plus de 100 millions de puissance, si je dis pas de bêtises, il hein, n'y a plus d'économies, vous payerez le taux plein. Donc autant bien baisser sa puissance si vous êtes proche des 100 millions. Je vous montre, hein, on a vraiment toute la liste. Ça va du 1001, donc le premier au 2872 le dernier. D'autres screens encore sur la suite des étapes et de la procédure. On arrive sur une fois qu'on est prêt à candidater hein, sur une fenêtre comme celle-là. On a un petit message hein, qui peut être mis sur la gauche. Hein. On peut rejoindre. Alors, regardez, voilà, on le sait, il est à 60 millions du 1429. Celui-là, ce joueur là qui veut immigrer, il y a la liste, il y a tout où il y a le la dernière fois qu'il s'est connecté, donc on peut même voir si le mec a candidaté et depuis ne s'est plus connecté, donc, franchement, c'est très, très bien fait. Pour finir, donc un dernier screen, quand vous allez candidater, hein, tout simplement, vous pouvez choisir un team announcement, un message d'équipe, hein, choisir le royaume. Donc, en haut à gauche, vous choisissez le royaume cible, vous choisissez le, euh, le nom de votre équipe, vous choisissez le message, vous mettez le langage de votre équipe. Et après, est-ce que c'est restreint ou est-ce que tout le monde peut rejoindre votre team après pour aller sur le royaume Franchement, pour le coup, c'est plutôt bien fait. Est-ce que ça va être le bordel au début Oui, parce qu'avec l'élite c'est toujours le bordel au départ. Mais... Je trouve que là, c'est une excellente idée, ce nouveau système d'immigration. Je le trouve, encore une fois, vraiment bien fait et j'espère qu'on va l'avoir sur tous les royaumes. Ça permettra de migrer à moindre coût et surtout d'accueillir des migrants à moindre coût, donc potentiellement d'avoir plus de joueurs qui vont venir. Voilà pour ce nouveau système d'immigration. Si vous en savez plus, n'hésitez pas, les amis, à me le mettre en commentaire. Et moi, dès que j'aurai plus de news, hein, je vous la partagerai. Je pense que ça va arriver chez tous les Royaumes en saison de conquête très prochainement. Les amis, parlons à présent KVK avec un énormissime KVK qui vient de pop. Mais avant, une petite blague. Comme d'habitude, regardez ce mail de Royaume du serveur 1945. Celle-là, franchement, les amis, c'est une régalade. Regardez, Gas, donc le leader de la plus grosse alliance du 1945, hein, qui était le roi à ce moment-là, il a mis, euh, il y a quelques jours avant le début du match Peking, il a mis un mail à tout le monde sur le 1945, qui est quand même un, un bon royaume, un bon gros royaume. Hein. Euh, eh bien, il a demandé à tous les leaders des alliances du 1945 de dégager tous les, tous les, euh, les membres. Hein. Une alliance only, et une, euh, une seule alliance, un seul membre. Hein. Ils doivent tous l'avoir fait avant midi UTC, donc 14h chez nous. Hein. Ils souhaitent que personne sur le serveur ne farme, personne ne fasse des heures farm et des ressources, personne ne farme les barbares, personne n'entraîne de troupes, personne ne joue le canyon, personne ne fait... Olympia, personne ne discute sur le chat. Hein, qu'il est strictement interdit de sortir la moindre troupe en dehors de sa ville, personne n'a le droit de soigner son hôpital, hein, qu'il n'y aura aucun titre hein, qui sera donné et vous le voyez, hein, ils ont fait ça du 16 au 25 avril hein. Pas d'alliance event, aucun event d'alliance, donc le Silk Road, toutes ces sculptures en or qu'ils ont raté, ces rewards, et pour finir, hein, qu'ils évitent de se connecter. Et ça, encore une fois, durant 9 jours. L'intégralité du 1945 hein, c'est a réduit son activité, donc ils ont carrément arrêté de jouer pendant 9 jours, les gars et pourquoi ont-ils fait ça Il y a une stratégie qui, semble, qui semblait fonctionner, euh, qui consistait à réduire au maximum l'activité de son royaume pour réduire son matchmaking, puisque Lilith... Prendrez en compte toute l'activité du royaume pour faire le matchmaking et vous mettre en face de, de royaumes qui sont plus ou moins aussi actifs que vous et plus ou moins proches de votre puissance. Donc, ils ont fait tout ça. ça franchement, c'est pénalisant. Hein. Et du coup, leur KvK à pop et regardez, est-ce que ça a fonctionné hein, à votre avis? Et eh bien, regardez le euh, 1945 se retrouve avec le 1254 qui est le plus gros impérium, le 1302 qui est un très gros impérium, le 1365 qui est dans le top 3 impérium, le 1525 qui est dans le top 20 impérium, le 1846 qui est dans le top 10 impérium, le 2327 un non impérium et donc. Donc le 1945. Et donc il s'avère que et le 1945 est tout seul. Regardez, le 2327 lui a la chance d'être sur le territoire du 1302. Mais pour le 1945, il est tout seul, il doit être à la frontière de l'Imperium. Donc, pendant 9 jours, ils n'ont pas fait de stock, ils n'ont pas récupéré de reward d'event, ils ont limité au maximum toute l'activité du serveur, donc pas de préparation intense pré-KVK. Et voilà, il se retrouve dans l'un des plus gros impériums, le plus gros impérium qui vient de pop. Hein. Donc le choc 1254 face au 1365, ça ça va être énorme, hein. on a deux royaumes, du top 3 impérium, ça va être une fight de ouf, on espérait voir également sur ce KVK le 1093 et le, 1300, le 1960. Malheureusement, ça n'arrivera pas, mais c'est tout bon énorme donc la stratégie de réduire son activité au maximum semble être un petit peu éclatax au troisième sous sol totalement éclaté pour le coup et je pense que maintenant, on peut arrêter de faire cette technique totalement naze et se concentrer avant les KVK. Le matchmaking est souvent revu par l'élite. Ils lisent tout ce qui est publié sur la communauté et ils le savent évidemment que beaucoup de royaumes font ça. Maintenant, vous pouvez retourner et rusher comme des oufs, même avant le KVK. En parlant de KVK, donc les amis, on continue avec cette ouverture de porte qui a eu lieu sur l'un des plus gros KVK du moment. Liste des royaumes perdus, siège d'Orléans tranquillement. On est à 21 jours, 10h, 16 minutes et... 4-5 secondes, ça a sauté une seconde, sur cette ouverture de porte hein, avec le 16-71, le 1429, le 27-55, le 22-68 pour ne citer que les impériums, mais aussi le 22-92, le 12-08, le 16-51 et le 12-33, on le voit, hein, les plus gros royaumes sont tout seuls, le 16-11, le 14-29, le 27-55 et le 22-68 sont tout seuls, regardez, on va voir. Cette ouverture de porte de niveau 5, je vous l'ai longuement annoncé. On en a parlé plusieurs fois la semaine dernière, notamment. Et regardons ce que ça va donner sur l'ouverture de ces portes. Alors, on se repositionne. Alors, évidemment, hein, ils veulent tous aller sur Orléans. Et regardez, on assiste à un combat de forteresse bonnement, regardez le nombre de forteresses, donc les portes de niveau 5 hein, côtés, du côté de Touraine ont ouvert, c'est les homes qui sont sortis, et regardez ce nombre de forteresses, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 à l'écran, alors on ne bat pas le record du 10,81 qui était monté à plus de 50 forteresses, mais quand même, on est bien, on a là l'opposition, hein qui se fait sur les deux camps, sur cette jointure-là. Est-ce qu'ils ont... On a une petite forteresse hein, qui est bloquée ici. Les hommes hein, qui ont vraiment bien avancé sur tous les côtés. On a la forteresse du 1671 hein, qui est posée là. Hein. C'est intéressant ça. Qu'est-ce que c'est ça Hop là, regardez. On a de ce côté-là un petit bâtiment. Je ne l'avais même pas vu euh, ce bâtiment. Je ne le connaissais même pas. Je même pas vu quand j'ai zoomé sur la carte. Hein. On a donc ici la forteresse du 1671, les joueurs, les hommes hein, qui avancent. Très très bien, je, vous l'aviez déjà vu ce petit bâtiment, un petit sondage instantané au niveau euh, du, euh, du commentaire de la vidéo n'hésitez pas à me dire, je trouve ça très très sympa, très bien fait, bref en tout cas c'est le 1671 qui est collé dessus, on a les P92 aussi qui ont installé une forteresse ici il y a une forteresse, ouais, une forteresse ici on a une zone de combat hein, sur ce côté là, franchement c'est euh, du lourd sur cette zone là, tout va se jouer hein. La victoire ou la défaite de ce va jouer là. Bon, comme d'habitude, du Xianyu, du Nevsky, du Scipio majoritairement. Franchement, on est sur du très, très classique. On n'a rien qui brûle hein, pour le moment. Est-ce que de ce côté-là, ça brûle ou ça ne brûle pas Qu'est-ce qu'on a Non, pour le moment, c'est solide. Ça a brûlé ici, mais ça ne brûle plus. Ça tient, ça tient bien de ce côté-là. De l'autre côté, on va passer, voir sur l'autre zone. Regardez, c'est pareil. Hein. On a des forteresses en embuscade. Au milieu, on a les deux fronts qui sont pas C'est passé. Bah, ces portes-là, est-ce que ça brûle sur le côté-là On pourrait... Il ouais, y a une petite zone de fight. On va voir ça. Ça met du temps à charger. Hein. Ça ne brûle pas pour le moment. On est euh, à moins de 24 heures hein, suite à l'ouverture des portes. Donc, il va falloir tenir la longueur. On a une ville. Hein, on a une ville qui a brûlé quand même. DSV 68. Hein. Lui, il a bien dû se faire tabasser. Regardons, regardons s'il a perdu. Il a approximativement perdu 22 millions s'il était à sa puissance you <laughs> maximum Donc de ce côté-là, ça tient aussi. On a un bon mur de forteresse. Hein, et sur les points intermédiaires, à savoir en joue on n'est pas sur des zones de fight. Hein. Les deux zones de fight sont donc hein, bien évidemment les zones Touraine et l'autre zone en face. Hein, qu'on vient de voir hein. l'île de France. Hein, C'est toujours la fight hein, sur l'île de France. Alors pour le moment, on n'a rien qui se dégage. Mais je parlerai quand même hein, sur les home qu'on l'air en bonne position pour gagner, regardez sur le positionnement de la porte en tout cas c'est eux qui ont l'air d'en tenir le plus évidemment on continuera de suivre ce KVK, moi je veux voir la prise d'Orléans, voir comment ça se passe voilà écoutez les amis c'est